Et salut à tous, c'est Sky Spirit, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour, une, pour la deuxième petite vidéo déco, slash construction, enfin bon tout ça. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur la petite île, la petite île volante là comme on la connaît. J'ai juste enlevé le lac au-dessus, j'ai fait pas mal de choses, j'ai enlevé le lac, regardez, l'île est carrément mieux je trouve. Ça fait un meilleur petit pic d'ailleurs. J'allais faire un truc là euh, au moment où j'ai commencé la vidéo. Euh, je, vais, je vais le faire juste après. Je vais faire ça avec une pioche. Tiens, c'est très bien ça. Oui, donc euh, voilà. Euh, avec un petit pic très pointu. Enfin, presque très pointu. Faudrait peut-être, je sais pas moi, rajouter 2-3 euh, blocs. Voilà, comme ça. Et euh, à côté, enfin, en dessous, euh, une sorte de petit volcan. Euh, donc euh, voilà, un petit volcan. Euh, très sympa je trouve, avec un petit peu de fumée qui s'envole. Donc euh, voilà. Euh, ensuite euh, mon serveur aussi que j'avais dit que je continuerai un petit peu à comment à, euh, à mettre des petits chiffres dans les fichiers pour que ça aille mieux. Hein, C'est pas trop du codage non plus ça. Hein. T'as juste à faire tuto comment faire marcher un serveur mieux. Enfin bref, voilà, je ne suis pas non plus le meilleur en informatique. Hein. Euh, mais donc euh, voilà, je déteste les bugs de lumière. Et donc, bah voilà, ça fait une petite île qui vole au-dessus. Et donc là, ce que je voulais faire, euh, c'était faire, donc, euh, petite commande d'ailleurs, maintenant c'est... Euh, je joue en plein écran, 1080 par 720 et le serveur ne crache plus. Hein plus du tout. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à le faire cracher. D'ailleurs, j'ai pas envie de tester. Bref, euh, oui. Donc euh, là, la commande c'est euh, br sphère. Euh, alors là, c'est, je sais plus combien. Je crois c'est euh, juste un tout petit peu, genre euh, 25 et là, euh, c'était du... Attendez, je sais plus ce que c'est, le lapis. Lapis, lapis, lapis. Où est le lapis en plus, là Ah, voilà, lapis 22, slash, BR, sphère. Il y aura beaucoup de slash dans cette série. Euh, 25%, 22,75%. 0 et on va faire ça en 5 voilà et là ensuite je fais slash mask 0 voilà et donc là normalement oh ça fait quand même beaucoup quoi on peut pas ils sont sérieux là c'est pas grave attendez on va faire un truc pour annuler euh, je sais pas où que c'est que c'est euh, pour casser ça on va mettre une pioche mieux alors euh, slash no, non on sait jamais euh, slash PR sphère 0 slash masque. Euh, là c'est 22 hop là et donc là euh, juste un truc 05 c'est mieux hop là hop là hop là slash PR euh, là on va faire combien 5 95 ah oui ça on en fait quand même beaucoup de slash euh, on peut pas ok euh, bah on va mettre euh, 1 99 alors c'est juste pour faire euh, un genre de petit effet. Euh, je flotte dans les airs par la magie euh, de. Par la magie de je sais pas qui. On va dire par la magie de Harry Crotter. Voilà, t'es content. Hop là! Oui, puis euh, maintenant, comme vous avez pu peut-être le remarquer, je pense, euh, l'île n'est plus très haute dans les airs. Allez, euh, je vais vous dire ça juste après. Hop. Hop. Hop là, voilà. Je sais pas. On aurait peut-être fallu quelque chose d'un peu plus. Un peu plus violet. Ouais. Au pire, je vous fais un petit time-lapse quand je change le bloc. Voilà. Allez, bon visage. Petit timelapse, comme on les aime, ouais. ça fait plaisir. Moi, je suis super content, j'adore vous faire des timelapse. Ça me fait super plaisir. Voilà. Hum. Mais moi, ça, je trouve bien l'idée. Peut, peut être faire slash PR. Euh, non, d'abord slash known Ah oui, slash br known slash non slash beer sphère euh, si lanterne 69 slash beer sphère mm. pour cent 269 Virgule 99% de zéro. Et bien sûr, slash, masque, la stone. Non. Ça, c'est pas intelligent. Pourquoi Pourquoi ça me fait ça Ah, mais non. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Faut pas que tu... reviens là alors slash b euh, melt et viens là c'est pas le bon je sais pas pourquoi ça change d'outil pendant les épisodes ouais bon, pour euh, pour ça je changerai euh, je sais pas trop quand on verra Alors, alors, alors, alors. Bah ouais, c'est bien. Et donc ouais, le dessus de l'île, je disais, au plus haut de l'île, euh, F3. Au plus de l'île, ça fait... 196. On n'est même pas à 200. Alors reste 260 blocs de construction. Donc euh, c'est plutôt bien. Euh, donc là, je voulais faire un petit spawn. Euh, Calme déjà, juste set le spawn slash set world spawn. Voilà, nickel. Ok, j'ai déjà oublié le nom. Euh, j'ai déjà oublié l'endroit. Moins 11, on est en moins 11. 280, moins 11, 195, 204, moins 280. Ok, alors faut juste dire que c'est le spawn. Voilà content. Alors, pour le spawn, on va te mettre euh, du quartz, un petit peu de quartz, et avec du quartz et du quartz, euh, des six lanternes. Euh, ça, non, quoique celle-là m'a l'air un peu mieux. Euh, il me faut aussi euh, un peu de quartz. <rire> non, je déconne. Ok, ça devrait être bon. Ouais, euh, et puis du quartz. Non, pas de quartz. C'est bon, trop de quartz dans cette vie. Je pense que c'est bien, là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire un style de spawn. Non, pas l'escalier retourné. Hop. Comme ça... Hop. Euh, la cité, comment je fais Attendez, j'ai déjà oublié. Comment j'ai fait Ah si, non. Euh, ah, là. Non, non plus. Attends. Ah, mais d'accord. Euh, ouais. Et là, comme ça. Comme ça. Voilà, j'ai compris. Là, tu fais comme ça. Euh, là, comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça, comme ça. Et là, ça change tout. Ah là On dirait un moulin. Ou... Ah non. non On dirait une croix gammée. Et les croix gammées, c'est pas bien. Et ceux qui savent pas pourquoi... Allez voir la guerre de 45 sur Wikipédia. Le lien s'affiche ici. Euh, je dirais. Hop là, on a F3. Euh, le lien s'affiche actuellement sur le bloc de Prismarine. Hop là, je vous le laisse 3 secondes. Là. Ok, c'est bon. Hop Voilà. Donc on va plutôt faire euh, des petits blocs comme ça. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que je fous Mais oui. tout au calme. Bon, je, je suis en train de me vénérer sur mon clavier. Là, il faut que je me calme un petit peu aussi. il euh, est quelle heure euh, on va mettre 2. Il est quelle heure, il est quelle heure Il est actuellement 19h40. Ok. si il est 19h40. Euh, je ne sais pas combien de temps ça fait que ça dure la vidéo. Voilà, <rire> exactement ça servait à rien que je regarde l'heure c'est pas grave euh... mais qu'est ce que j'ai fait c'est là lui hop là t'attends là hop voilà je me gratte tout va bien oh tout va bien j'ai dit tu rigoles s'il te plaît hein merci alors Mais mec il, il, il hausse la voix tu rigoles à ma blague même si c'est pas drôle c'est ton droit et ton devoir, alors par contre les devoirs c'est nul à chier, c'est tout les devoirs quand tu es au collège. Bref, passons euh, parce que ça euh, voilà hmm ne me rappelez pas euh, ce moment de ma vie qui m'est euh, si peu cher. attends ouais, ouais. Ouais, là je suis sûre, ou alors, voilà, ou alors on fait un truc, dans le style, je te fais des motifs avec les escaliers, en mode, tu m'en diras des nouvelles, hop là, Oh, maman, ça fait du caca. Euh, c'est comme ça, comme ça. Oh, là, c'est encore pire. Attends, c'est comme ça, comme ça. Voilà, et là, c'est comme ça, comme ça. Voilà J'espère qu'à la fin, ça ne rendra pas une croix gamée, s'il vous plaît. Merci. Parce que les croix gamées c'est mal, voyez. C'est mal, voyez. Hop là. Là, j'ai pas envie de faire comme tous les autres. Hop là. Voilà. What Pourquoi lui, il est pas. Pourquoi lui, il rend pas comme tout le monde là Ah, mais c'est parce que je me suis foiré totalement. Je me suis foiré intégralement surtout. Voilà. C'est pour ça. Voilà. C'est pour ça que là, tu fais ça. Et que là, tu fais ça. Et que pratiquement sûr que ça rend une putain de croix gamée, ça me fait chier. et pas d'autre mots. Hop, voilà. Hop, voilà. Quel j -quel. Non, c'est pas la même chose. Hop. Oui, alors par contre là, un truc que je déteste, c'est ce genre de truc-là. C'est-à-dire, tu fais des choses bien et ça te rend des trous. Genre comme là, où tu fais ça. Je le fais comment, moi Je t'ai oublié. Ah si Comme ça. Comme ça Non. Ah Comme ça Quoique je sais même pas si c'est pas mieux comme ça. Ouais, si c'est mieux bon, par... Voilà, nickel. Euh, là, comment on va régler le problème Bah voilà, c'est parfait. Alors là, il n'y a pas de trou de 4. Euh non, voilà, t'es content. C'est parfait, ces petits motifs hein, sur le sol. Un pouce bleu pour ces motifs, s'il vous plaît. J'en ai besoin pour euh, mon argent. Merci Alors donc Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Et là Et là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Là Bref j'arrête avec les là D'accord Là tout de suite maintenant voire même un peu Et tada Euh oui, non. Attends, là. Je marre, maintenant je dis là et puis je suis choquée. Voilà. I am choqued. Pierre, tu sais quoi Non. Ah je sais ce que je vais faire. Non. Si, non. Oui, oui. Je sais pas pourquoi j'avais oui dans la tête. Avec son gros taxi. Tu vas voir ton gros taxi, tu vas voir. Non, Je suis <rire> trop énervé, moi. Oh. Tu me fais quoi là Oh La souris gaming café du caca. Elle a dit maman, je la dirai, je me suis chié dessus. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Là là. Ça se voit pas. Hop là. Hop. Yay. Non. Oh yay. Hop là, voilà. Na na na na. Ah là, au pire, tu sais quoi Je vais vous présenter la technique du flemmard. La technique du flemmard, c'est quand t'es glandieux et que t'as envie de rien faire. Alors Pour la technique du flemmard, c'est très simple. Tu prends ce bloc-là, tu prends ce bloc-là, tu fais slash slash copie. Slash, lâche, paste. Voilà. Et voilà, c'était comment créer un pilier avec la technique du flemmard. C'était la technique du flemmard quand t'es glandu et que t'as envie de rien faire. Hop, donc euh, je disais faire l'autre pilier la technique sans le flemmard parce qu'on est des semi flemmards même quand tu es en créa tu arrives à être flemmard ah oui d'ailleurs je vous ai pas montré ma co sur le serve parce que vu qu'il est hébergé par mon pc ah bah oui hein. ah, là il y a une co ah bah là il y a la co de fou il y a épicube 42 ms et Pixel, bon c'est carrément de l'autre côté de l'océan, hein, 128ms, bon ça voilà, et puis là, c'est hébergé sur mon ordi, donc euh, pas trop de délai, ça va. Donc, euh, bah ouais, ça va, la connexion pour mon serve est, est plutôt bonne au euh, niveau ordinateur et tout ça. Hein. Alors je sais pas ce que j'ai avec les escaliers, mais alors franchement, c'est le coup de foudre. Euh oui donc d'ailleurs slash Simone D'accord. Mais Oh alors là, j'ai la flemme de garder tout dans mon inventaire, s'il vous plaît. Euh, c'est R. Voilà, merci. Euh, slash summon. Fireball, Dragon, Dragon, Fireball, Throne, Potion. Mmh. Ouais Attendez, il faut un creeper. Je suis pas sûr que ce soit ça. De toute façon, le mob est et donc là, si tu fais... Voilà Et donc là, c'est l'éclair, d'accord Il est en feu, tu vas mourir. Par contre... Voilà, désolé. Euh, ok, nickel. Bon, alors, le jeu... Voilà, le jeu est à 3%, c'est très bien. Ça me suffit. Hop. Euh, alors oui, on en était où au temple On en était... À... Euh, faire... Euh... Oh on en était où Il faut des six lanternes quand même. Oh, je sais. Oh, je sais. Attendez. Oh oui, je sais. Alors. Bien sûr, là. Là, tu fais cela. Ça. Et là, tu fais... Ça. Et là, tu fais slash slash 7, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh... Ouais. Pierre, tu sais quoi Comment c'est les pumpkins euh... 91 slash slash 7, 91. Et donc là, normalement, si tu fais slash time cette night ben voilà magnifique bon par contre ça éclaire rien du tout hein. mais bon c'est quand même plutôt bien hop hop voilà mais c'est absolument parfait. Euh, on va juste en mettre une là. Non, parce que euh, je Alors, le bloc, il est là, en fait. J'ai même pas besoin d'aller chercher. Voilà. C'est ça le plus beau dans l'histoire. Parce que si je mets une lumière, après, ça fait pas... Après, en même temps, je sais même pas si les mobs peuvent pop. Euh, on est à combien au centre, là F3, euh, light, light, light, 15. Ce petit temple-là. En fait, je crois que ma vidéo, j'avais dit bon, je vais me limiter sur le temps. Bon, voilà. Il est actuellement euh, 20h. Ça fait forcément plus euh, de 30 minutes de vidéo. Je suis presque sûr que ça fait plus de 30 minutes de vidéo. Donc, bah, on va se dire euh, au revoir ici, maintenant, tout de suite. Donc euh, bah, j'espère que la vidéo euh, vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, euh, et à la partager sur les réseaux sociaux euh, et à vos amis. Euh, et puis moi, euh, je vous dis salut à tous, c'était Sky Spirit et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut Et donc oui, euh, je tourne ça juste après la petite vidéo de construction euh, donc juste pour vous dire que bah j'ai terminé euh, le petit comment le petit euh, hall un petit peu enfin je sais pas trop si on peut appeler ça un hall euh... enfin bref j'ai terminé ça euh, d'ailleurs il y a quelques petits trucs à rectifier mais bon euh, donc euh, voilà je l'ai à peu près fini et euh, bah je trouve que ça rend plutôt bien euh, voire même plutôt très bien c'était là que j'ai vu. Ouais. ouais. Donc ouais, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc euh, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Voilà. Que je vais attendre. Je vais juste vous montrer ça de jour, de loin. Voilà. Hop. puis de nuit. Non treize mille pardon que voilà de nuit Hop. les charges. On s'alague un petit peu. Mais bon, voilà. C'est plutôt bien. Moi, j'aime bien. Et salut